Les trois erreurs que font toutes les prothésistes débutantes ou celles qui souhaitent se faire les ongles. Partie numéro 2. Aujourd'hui, nous allons voir un autre problème euh, que tu fais sans doute souvent. Si tu n'as pas vu la partie 1, hein, va vite la voir, comme ça tu auras tous les éléments. Je t'offre également 7 jours de formation totalement gratuitement. Ça se passe juste en dessous, tu peux regarder, tu trouveras le lien dans les commentaires et en description. On passe tout de suite à cette vidéo. Alors la deuxième erreur que je vois très souvent, c'est ça, c'est de maltraiter ses cuticules. Alors maltraiter dans les deux sens du terme, soit euh, passer avec la ponceuse sur la peau et vraiment euh, ouvrir la peau, la personne saigne, c'est une catastrophe, ou alors comme là, avoir la cuticule très très collé encore donc mal la repousser mal enlever les petites peaux donc là il faut savoir que ma pause a environ 4 semaines d'ailleurs si vous n'avez pas vu la partie 1, hein, n'hésitez pas à aller la voir je vous montrerai comment euh, justement bah, faire euh, éviter la, la première erreur et donc du coup là je vais vous montrer comment bien décoller les cuticules et bien les traiter sans avoir euh, à blesser la personne alors la première étape consiste à venir décoller un petit peu la cuticule on va venir Pousser tout gentiment, tout délicatement sur la cuticule voilà, on va venir enlever également les petites peaux en venant les repousser voilà, on va il faut quand même appuyer un petit peu hein. souvent on a peur d'appuyer voilà, donc vous voyez j'insiste quand même dessus il hein. ne faut pas avoir peur de venir repousser un peu cette cuticule et souvent on se dit, on va gagner un peu de temps sur cette étape, mais je peux vous garantir que toute votre pose va être loupée si l'étape là n'est pas bien faite. Pourquoi Parce que lorsque vous avez des petites peaux comme ça, vous allez poser du gel par-dessus et qu'est-ce qui va se passer Et eh bien à la fin de votre pose, vous aurez déjà des décollements. Ou si c'est pas à la fin de votre pose, et eh bien quelques jours après, votre cliente va vous dire « Oh là là, je comprends pas, j'ai déjà des décollements au niveau des cuticules. Comment ça se fait ?» Et eh bien c'est parce que là, il est resté des petites peaux. Donc vous voyez que là, j'ai pas fait de manicure russe, rien. Hein, du tout mais déjà rien qu'en repoussant les cuticules en soulevant les cuticules, déjà on a quelque chose de plus propre. Et là vous voyez que ma cuticule je vais vous montrer de bien près que ma cuticule est soulevée. On ne voit pas forcément très très bien. Voilà. Après je suis pas je suis désolée, hein, je tape tout le temps dans ma caméra parce qu'elle est trop basse donc vraiment là on peut passer bien sûr la, la ponceuse en dessous et on aura quelque chose de beaucoup beaucoup plus propre hein, bien évidemment, mais déjà rien qu'en soulevant bien comme ça et en venant ensuite gratter les petites peaux on aura déjà un résultat bien meilleur, si vous n'avez pas de ponceuse, petite astuce on va utiliser simplement une lime, alors une lime à bout arrondi ça peut être sympa pour passer sur les côtés mais en tout cas, il faudra vraiment d'une manière ou d'une autre venir enlever les petites peaux qu'on peut avoir. Donc là, je suis sur un, une, un grain de lime vraiment très très fin, donc en 180, pour vraiment pas abîmer la surface de l'ongle. Là, l'objectif c'est vraiment d'avoir quelque chose de très très fin pour simplement venir enlever ces petites peaux. Et l'autre astuce aussi que j'avais envie de vous donner dans, dans cette vidéo, c'est que souvent, ben, on laisse un peu, euh, un peu trop de poussière. Donc, comment faire pour bien l'enlever Et eh bien, déjà, il faut passer avec euh, du cleaner. Alors, il est où mon cleaner Bon, moi, j'ai que le nettoyant. Non, il est là. <rire> Je pensais avoir que le nettoyant sous le coude. Il est là, mon cleaner. Donc, on va passer comme ça un coup hop, sur l'ongle. Mais... Ça suffit pas. Voilà, là la poussière, euh, elle n'est pas enlevée, elle est juste un peu camouflée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un pinceau. Alors, oh, il est où mon pinceau J'ai rien préparé avant de commencer cette vidéo, désolé Voilà, on va venir prendre notre pinceau et on va venir enlever avec donc le cleaner toute la poussière qui pourrait y avoir au niveau de l'ongle. va venir passer sous la cuticule. Voilà, et là on aura vraiment un ongle qui va être propre une belle pause sans même faire de manicure donc pour celles qui pensent que euh, on peut seulement avoir euh, une belle cuticule en faisant une manicure russe et eh bien non pas forcément d'ailleurs les manicures faut savoir une chose c'est que le, quand l'ongle repousse quand la cuticule va, va repousser et eh bien euh, souvent ce sera beaucoup plus moche euh, avec la la après une, une manicure russe que juste en repoussant comme ça puisque l'ongle va être beaucoup plus sec enfin la cuticule va être beaucoup plus sèche et donc ce sera pas génial voilà j'espère que ce, cette astuce t'aura plu, on se retrouve dans la partie numéro 3 très très rapidement pour voir la troisième erreur que font pratiquement toutes les prothésistes angulaires qui débutent. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à me dire si tu aimes mes vidéos et euh, à mettre un petit pouce en l'air si tu as aimé, ça m'aide beaucoup. Voilà je te dis à très bientôt pour cette partie numéro 3, à très vite, bye Ah et au fait je fais des shorts en ce moment, n'hésite pas à aller les voir et à t'abonner.